Je voudrais dire que la, cette réunion, c'est une réunion initiée par le préfet, la région et le département. Ça devait se faire en région, mais ça a été plus, euh, je pense, euh, c est, c est, ça a été mieux de le faire ici, que tous les maires, les présidents d'Aglo soient euh, en préfecture, comme on sait que la sécurité est une compétence régalienne de l'État. Mais comme je l'ai dit, je l'ai rappelé, euh, le jeune qui est décédé dernièrement. C'est un jeune de Guadeloupéen, c'est un Guadeloupéen, donc il est souhaitable que tous les maires soient là. Je félicite leur présence. Nous avons fait des, euh, le tour un peu euh, de l'état des lieux même, des, des problèmes que nous rencontrons. La, le département, la région, l'état et le président de l'agglomération, nous avons fait aussi des propositions pour pouvoir accompagner, aller plus loin les familles, accompagner nos jeunes en matière de formation, et surtout ce que moi je signerai je crois jeudi avec le ministre de la Ville, Monsieur Patrick Caner, pour accompagner le dispositif des services civiques pour plus de 300 jeunes, pour permettre aux communes en difficulté de pouvoir vraiment aider ces jeunes-là. Et je crois que le département aussi a mis en place un nom pour accompagner ces jeunes. Donc là, nous sommes prêts, avec d'autres mesures que nous allons encore travailler, amender, pour vraiment booster les choses pour qu'on ne puisse pas dire demain que nous ne faisons rien. Et ça fait plus de 15-16 ans que je me bats dessus et j'en ai parlé aujourd'hui. Madame Polyfont-Hélène qui était déléguée à la politique de la ville en a parlé. Et comme je le dis encore, il faut à un certain moment vraiment arrêter de faire la politique, se mettre réellement au travail. Je suis prêt à accompagner les maires avec le maire de Bémao, pour que nous puissions mettre en place ces dispositifs dans les États généraux de la jeunesse, dans chaque commune, pour pouvoir accompagner ces jeunes-là, les mettre en formation, et toute formation en police, euh, euh, sport, culture, sociale, vraiment des formations que les jeunes cherchent, les jeunes vraiment, quel que soit le jeune. Je pense qu'il si y a la volonté de le faire, on pourra faire de bonnes choses.